Je dis à nous parlons de une formation sur Windows, Word, Excel, Publisher, tout blah utile pour avancer assez vite dans la productivité aussi tout le monde qui a une série de petites connaissances qui est très faciles sur Windows. Si vous êtes capable d'aller plus vite et si vous êtes un métier de secrétaire ou bien n'importe quoi. Je dis à nous parler de comment nous faire une transformation de PDF en Word, en texte Word. Donc et, nous voilà le compter exemple que nous voyons là par exemple dans l'information, nous ça nous dossier nous nous un nou, nou, exemple de PDF nous dossier PDF nous ouvrir nous pour nous capable d'être bien donc nous capable ben, faire un zoom pour voir tous les fichiers PDF là sont fichiers PDF d'exemple que donc nous va dans fichier PDF exemple là, nous va transformer en Word et puis et pour nous capable travaille sur lui-même à partir de Word. Par exemple, ils vont bah, non, on y a un fichier PDF. Banon, qu'on a nous pas transformer en fichier texte en, en Word. Ok, nous fermons un fichier. Nous nous ouvrir maintenant et Word. Lorsque Word que nous gagnons sous bureau, nous ouvrir, et puis nous prenons une page vierge de Word. À partir de page vierge, ça, nous allons faire une euh, recherche le fichier PDF là, que nous gagnons sous bureau. Nous nous un fichier. On allons ouvrir. Et puis, nous faisons courir pour être capables de chercher fichier. fichiers. On dans un bureau, ok Deux bureaux que nous faisons, nous jouons des formations éclairées, qui ont fait le fichier PDF, là, maintenant, que ont nouvel de Word. L'image de Word, maintenant, va convertir votre fichier PDF en Word modifiable, ok Ça va prendre un peu de temps. Nous dit, ok. Et puis, nous attendons que les transformer immédiatement. Et les gens qui ont transformé le fichier, les gens qui le même genre que le les demandent-nous, est-ce que nous voulons activer Ils nous dit, dit oui, l'activer. Ils nous fait OK. Et puis, nous sommes là, nous sommes capables de faire le travail écrit sous fichier PDF en Word, en ah ouais mais facile. Nous avons fait le portable, etc. Donc, on s'est détaillé de ce genre de Nous sommes capables de dépasser le Nous sommes capables de faire ça que nous voulons. Dans, dans le fichier et Word là. Si nous voulons retirer le CD, nous sommes capables de retirer. Donc c'est pour montrer que nous voulons retirer le fond, qu'on a mis une page blanche, etc. Donc et, si nous voulons faire correction de la donne, nous devons faire correction la Word comme d'habitude, nous avons le fichier. Et après, si nous voulons enregistrer en format Word, nous faisons enregistrer sous, et puis nous cherchons, nous mettons sous bureau encore. Et puis, nous faisons, exemple, même, nous, nous, nous, nous faisons un fichier Word. Après, nous faisons « Menu. et puis, nous allons aller encore sous le bureau, nous faisons là, et nous ouvrons le fichier « Formation Et puis, nous avons deux types de fichiers, un fichier PDF, qui nous nous déguére l'argent avant, et puis, il y a un fichier Word qui le capable ouvrir si nous voulons faire une transformation là-dedans, nous faisons une transformation là-dedans. Voilà. Mesdames et messieurs, donc si j'ai le petit exemple dans Windows intéressant, vous pouvez abonner avec chez nous en et puis on a là, vous pouvez envoyer un petit commentaire bah, nous-mêmes sans problème. Et puis si vous avez un et intéressant, nous-mêmes, vous pouvez publier l'autre vidéo dans le même sens. Merci à tous et bonne soirée.